Bienvenue, merci d'être venu. Euh, je vais vous parlais de, de mettre du Rust dans Python pour que ça aille plus vite. Euh, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez voir un peu, de, un, peu un mélange des deux. Euh, je m'appelle Raphaël Gomez, je travaille pour une boîte qui s'appelle Octobus. On est la, la seule entreprise de service autour de, de Mercurial. Et comme j'ai conscience que pas forcément tout le monde dans la salle se souvient de Mercurial, c'est une blague, que tout le monde dans la salle connaît Mercurial ou et pas forcément certain de ce que c'est, je vais faire une petite présentation très très courte pendant que le fameux troupeau dont on a parlé nous rejoint. Donc Mercurial, c'est de la même génération de Git c'est arrivé en 2005 et quel, c'est peut-être un peu mieux de parler comme ça. C'est arrivé en 2005. C'est écrit en Python, environ, euh, environ 90 000 lignes de Python. Il euh, y a des extensions C pour la performance, euh, environ 10 000 lignes actuellement. Si C'est juste une métrique pas forcément très intéressante, mais ça vous donne le volume. Ça gère de très très gros repos, euh, notamment chez Mozilla par exemple, où on peut, on peut trouver dans des repos euh, des millions de, de fichiers, des millions de commits. Donc euh, ça gère... Euh, des échelles assez importantes, et ça a euh, un système d'extension très puissant, donc si vous êtes intéressé, on pourra en parler après. Mais euh, on est juste pour, là pour parler du cas de Mercurial, ce n'est pas une conférence sur Mercurial. Euh, donc je vais plutôt parler de, parler de pourquoi on a fait le choix de mettre du Rust dans Mercurial, et pourquoi vous pourriez peut-être faire le choix de mettre du Rust dans votre bout de Python. Euh, voilà. Donc pour ceux qui ne euh, sont pas certains de ce que c'est Rust, c'est euh, un langage bas niveau. Donc euh, le but c'est un peu de se placer au même niveau que C++ à peu près, euh, qui a été fait chez Mozilla et qui a un système de type très puissant qui vient de euh, qui est un peu inspiré de OCaml et compagnie. Euh, il n'a pas de garbage collector, ce qui pour des raisons de performance est quand même <rire> Vachement bien, <rire> si vous connaissez le garbage collector de piétons. Il euh, y a une gestion de la mémoire qui est faite à la compilation. Euh, et, et ça permet, tout, toutes ces choses-là, euh, permettent de, un parallélisme plus simple que d'habitude. Je ne dis pas forcément super simple non plus. Euh, du coup, Rust est vraiment un bon candidat. Mais du coup, on avait déjà 10 000 lignes d'extension C. Pourquoi est-ce qu'on choisit maintenant de faire du Rust euh, Parce que par rapport à C on a quand même un meilleur rapport euh, signal-bruit. Quand on regarde un bout d'extension C, on se retrouve avec euh, à peu près euh, 70% des lignes qui sont juste là pour que le, compilateur, euh, pour que le programme ne fasse pas n'importe quoi avec la mémoire, euh, et le reste c'est de l'algorithmique. On avait envie de réduire un petit peu euh, cet écart. Euh, donc il y a de meilleures garanties à la compilation tout court. S'il faut un programme Rust euh, compile, s'il y a beaucoup plus de chances qu'il fasse quelque chose de correct, qu'un programme C. On peut toujours écrire du, du code reste qui sert à rien, mais c est, c est... Au, moins, <rire> au moins il va pas faire n'importe quoi avec votre mémoire. Il euh, y a un outillage moderne euh, et standardisé qui s'appelle Cargo, il y, y a une toolchain autour de ça, donc c est, c est, c est, c est, encore une fois c'est pas parfait, mais au moins y a, on s'est un peu tous mis d'accord et c est, c est, ça a été réfléchi en apprenant des leçons d'autres de, de, langages qui ont peut-être plus galéré dans le packaging. Et c'est euh, sur par défaut. Alors, c'est un peu à prendre avec des pincettes, mais l'idée le, le, c'est que euh, par défaut, le compilateur va essayer d'empêcher de, une, une grande classe de bugs, notamment des, des bugs de, de, de double free, si vous avez un peu de C, des trucs comme ça, de, de des erreurs de corruption de mémoire, euh, par défaut. Et il y a des blocs unsafe qui vous permettent d'enlever certaines des restrictions du compilateur mais pas toutes euh, dans les cas où vous avez besoin de faire des choses un petit peu plus compliquées euh, surtout euh, par exemple si vous avez besoin de parler un autre langage euh, comme Python parce que Rust n'a aucune idée de ce qui se passe dans Python et donc on est un petit peu obligé de relaxer le compilateur sur certains aspects euh, Niveau performance, le, c, c est comparable à du, enfin, le Rust c'est comparable à du C pour du code séquentiel mais le code parallèle, euh, qui du coup peut aller aussi vite que du C donc, potentiellement, est beaucoup plus simple à écrire et à maintenir que du C. Euh, donc c'est un bon compromis en termes de, de lisibilité et du coup de performance euh, entre C et Python, parce que c'est un langage plus haut niveau euh, que, que C, euh, avec les performances euh, similaires à C, j'ai envie de dire similaires. Donc... Euh, j'ai sorti quelques chiffres qui ont été faits par Valentin gatien Maran, qui est un contributeur de Mercurial qui est sur un très très gros repo Mercurial quand on lance HD status sur ce repo avec Mercurial normal, ça prend 2 secondes 4 ce qui est relativement lent en tant qu'exécution perçue, ce qui par contre en termes de taille de repo c'est plutôt, plutôt pas mal, et lui il a fait une toute petite version de Mercurial avec vraiment que les boucs qui l'intéressaient en allant tout droit, en faisant plein de trucs voilà, et il a fait la même chose en 50 millisecondes donc ça nous a un petit peu tous fait réfléchir sur, sur l'espèce de marge, de, le marge qu'on avait pour, pour, pour aller plus vite euh, j'ai mis d'autres résultats parce qu'il a, y a des options pour regarder que les fichiers qui sont pas connus ou que regarder que les fichiers qui sont modifiés ajoutés etc euh, ça permettait de voir à quel point c'était linéaire en exécution pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, l'exécuteur, euh, l'interpréteur le, c'est Python, quand on le lance il prend 100 millisecondes à s'exécuter. Juste pour le lancement, avant de, faire, avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'intéressant, euh, on a 100 millisecondes qu'on a, qu a perdu euh, en attendant que Python se lance. Et, euh, et lui, il arrive à faire un, un stade de 100 000 fichiers dans le repository, faire du traitement, faire des trucs, etc. en, euh, en 50 millisecondes. Voilà. Du coup, pour commencer à mettre du Rust dans Python, on a fait un choix euh, parmi plein de choix, dont si vous avez envie qu'on en parle, on pourra en parler plus tard. Euh, on a choisi de s'arrêter sur Rust C-Python, qui est une crate Rust euh, qui a deux parties. Elle a une partie bas niveau euh, pour l'ABI C-Python, c'est-à-dire pour parler directement au C qui fait tourner Python. Euh, et une partie plus haut niveau pour interagir avec Python. Euh, par exemple, exposer un module Rust à Python comme un module Python, c'est euh, from RustX import quelque chose, euh, créer des classes, des fonctions de Python et à l'inverse, exécuter du Python depuis Rust. Donc, la structure du projet est la suivante euh, on a CPython qui, bien sûr, est l'exécutable le, le, de base, on va dire, enfin l'exécutable, euh, la plateforme de base, Mercurial étant écrit en Python, avec euh, l'implémentation de base CPython. Euh, on a le Python pur, on a nos extensions C qui existaient déjà avant, et ensuite on a deux crêtes séparées, une qui s'appelle hgcore et une qui s'appelle hgcpython, histoire de créer une abstraction entre euh, le code Rust pur, qui est hgcore, qui n'a aucune idée de Python, il ne sait pas que ça existe, il n'en a jamais entendu parler, et hgcpython qui fait le, le, le, le pont entre euh, le code Rust et le code cpython. Mais bon, c'est marrant de parler de ce genre de truc. Au début, on a un peu galéré. La première fois que j'ai écrit quelque chose dans le status avec du Rust, c'était deux fois plus lent que Python et C. Et du coup, on a commencé à essayer de chercher pourquoi et à résoudre le problème. Le problème majeur, c'est la friction avec Python. Premièrement, le code d'interface est assez complexe, donc il n'est pas euh, infaisable à maintenir, et je préfère ben, largement maintenir ça à maintenir du C. Mais quand même, ça fait beaucoup de code à écrire, euh, et, et, et c'est une overhead mentale, et euh, aussi en termes d'exécution, qui est, euh, qui, qui, qui est euh, non négligeable. Donc l'échange est très coûteux. Quand on a beaucoup de données à échanger, quand j'envoie un euh, million de, de commits dans un sens, que je fais des trucs avec, que je les renvoie dans l'autre sens, euh, à chaque fois, on a des allocations, de la conversion, euh, du, du, du, on casse des caches, il y, y a plein de trucs qui se passent et, et ça détruit la performance. Par exemple, j'ai fait un stat sur 100 000 fichiers en Rust en parallèle, ça prend 30 millisecondes. Cool. Euh, j'ai passé le résultat à Python, ça prend 300 millisecondes. Donc je me prends un x10 en plus de ce que je voulais faire à la base euh, et j'ai perdu tout intérêt de l'avoir fait en Rust à la base. Du coup on a cherché des solutions. Euh, la première, c'est juste d'échanger moins de données, en faisant davantage de trucs en Rust. Euh, évidemment, si on n'a pas besoin de passer par la couche, ben, ça va plus vite. Mais aussi, on peut passer par euh, le C directement. Donc si je reviens à notre petit dessin, on peut rajouter cette flèche-là pour dire je ne passe pas du tout par la couche Python. Je, passe, je parle de Rust à C et de C à Rust. Euh, et peut-être que ça ira plus vite. Et peut-être que des fois c'est nécessaire à cause de comment le projet est construit. mais... Voilà. Donc il existe quelque chose dans C Python, euh, donc dans, vraiment dans Python écrit en C et pas dans, euh, pas dans le Python normal, euh, qui s'appelle une capsule, qui est écrite dans C écrit Python, euh, euh, qui permet d'encapsuler des pointeurs de fonctions C. Et le but des capsules, c'est de prendre des, fon des, des, des fonctions C et de pouvoir les appeler depuis un autre module. C, ou dans un autre langage qui est capable de compiler vers C comme Rust. Donc c'est fait exactement pour ça, et ça nous a permis de, de, de créer des ponts pour, pour appeler des fonctions C directement depuis Rust, et de ne pas avoir à passer par la couche Python. Cool. Donc vous pouvez lancer Python 3, faire un import datetime, et regarder que dans datetime, il y a un datetime underscore C API, qui est une capsule, parce que ça existe déjà, il y, y en a dans Python. Euh, il manquait des fonctionnalités. Euh, par exemple on n'avait pas PySet. Euh, dans Rust et Python il y a plein de types, il y a PyBytes, Py, Py machin. il n'y avait pas PySet. Et du coup c'est un peu dommage parce que les sets c'est quand même vachement pratique et euh, quand on envoyait des sets de Python vers Rust et des Rust vers Python, bah, on était obligé de faire le code de conversion à la main, c'était un peu relou. Euh, on n'avait pas de support simple. Pour les, pour les capsules non plus, dans, dans Rust, c'est Python, il n'y a pas un truc, pas les capsules, machin, il fallait faire un peu tous ces trucs-là à la main. L'héritage de classe écrite en Rust n'est euh, pas supporté. C'est-à-dire que si je crée une classe en Rust, et que je l'appelle depuis du code Python, et je fais euh, class, my class, hérite de ma classe Rust, il y a l'interpréteur, c'est Python, qui va te dire euh, not valid base type, et toi tu regardes et tu fais... Hmm. Je ne me suis jamais pris cette erreur. C'est à cause de plein de trucs dont on peut parler dans le couloir, si vous voulez, dans lesquels je ne vais pas rentrer. Euh, mais du coup, l'éditer n'est pas possible en Rust, donc on est obligé de faire de la composition, etc. Il n'y a pas de properties. Dans SC Python, les properties, c'est cool. Euh, et des fois, c'est l'interface qui avait été choisie avant par l'implémentation Python existante. Euh, et un peu plus fâché encore, euh, il n'y a pas cet atter. C'est-à-dire, il n'y a pas cet atter, il n'y a pas moyen de définir des instances de classe. Donc euh, des, des, des, des variables d'instance, pardon. Donc euh, j je crée une instance de classe de ma classe et je ne peux pas lui donner des, des attributs. Donc c'est un peu problématique. Dernier euh, point assez fâcheux, mais euh, mais pourtant vachement intéressant, c'était les itérateurs sur les, collection, les collections Rust. C'est-à-dire que j'ai une collection Rust, une, une liste, un set, un n'importe quoi, et je veux itérer dessus depuis Python. C'est-à-dire que je veux que Côté Python, ça va Georges <rire> que côté Python, euh, il faut que j'ai exactement la même interface qu'un itérateur Python, sauf que c'est du Rust en dessous qui me renvoie la valeur à chaque fois. Et ben ça, ça pose tout un tas de problèmes. Et euh, Georges, quand il n'est pas en train de tousser pendant mes conférences, il fait des proof concepts pour qu'on pour résoudre ce problème euh, et pour euh, ensuite, euh, sur un mois et quelques, continuer de, de faire travailler, de, de, de travailler sur ce problème. Pour qui, euh, le les, même comportement qu'un qu qu itérateur Python, c'est-à-dire euh, que je peux faire un iter dessus, le mettre dans une variable, faire des modifications, faire un ex dessus, me prendre une runtime error, bla bla bla, un peu les, les edge cases bizarres d'un de de, itérateur, expliquer au compilateur Rust qu'il doit lâcher prise, que tout va bien, que je m'en sors, euh, que ça ne va pas exploser, parce que Rust, lui, euh, il a des références, on les donne à Python, et lui il dit « bah non, y a des, tu, tu fuites de la mémoire, c'est pas normal ». Euh, sauf qu'en fait, euh, tu es obligé. Et du coup, euh, en gros, gérer le partage de références entre ces deux langages. Donc dans ce travail, euh, PySet a été envoyé upstream, envoyé dans Rust et Python. Il existe, il y a un support simple pour PyCapsule aussi, euh, qu'on a fait. Travail sur les properties est en cours, en tout cas sur une sous-partie qui nous permettrait nous de faciliter pas mal de trucs. Et les itérateurs euh, sur des collections Rust fonctionnent en interne dans le projet Mercurial. On s'en sert depuis plusieurs mois maintenant, euh, et on, est, on a parlé avec euh, un mainteneur de, de Rust et Python euh, pour euh, le faire entrer dans, dans la crête Rust et Python, pour que tous les gens qui ont envie de brancher du Rust à Python puissent s'en servir plus tard, euh, sachant qu'on a aussi eu l'accès d'écriture au repository Rust et Python, ce qui est quand même plutôt cool. Donc je reviens, puisque je suis là pour vous dire, je suis là pour accélérer. Euh, Python avec Rust, et euh, au début, je vous ai dit que c'était plus lent. Du coup, il faut peut-être que je vous dise que c'est un peu plus rapide. Donc ça, c'était l'expérience le, euh, de Valentin qui montre un peu le minimum qu'on puisse faire, euh, notre, notre, notre visée, notre limite absolue. <rire> euh, J'ai fait les tests sur un autre repository qui est beaucoup plus gros encore, et avec une machine un petit peu, un petit peu moins euh, puissante. Donc pour vous donner un point de repère, regardez le dernier chiffre en bas à gauche, c'est 400 millisecondes pour status MARD. Sur un autre euh, repo, du coup, plus gros, euh, status MRD, ça prend euh, ça prend 1 seconde 46, euh, et avec Rust, ça prend euh, 840 millisecondes. Donc on a, on a divisé par deux le temps d'exécution. Ce qui est cool. Par effet de bord, sans avoir spécifiquement cherché à faire quoi que ce soit, diff a aussi été coupé en deux, tout simplement parce que status et diff partagent pas mal du même code. Euh, et il y a aussi d'autres commandes qui ont été impactées, mais c'est juste pour donner un exemple. Donc bon, on a coupé en deux le temps d'exécution, c'est cool, euh, mais c'est pas du tout assez. <rire> Comme on l'a vu, on peut faire beaucoup mieux que ça, donc euh, il nous reste pas mal de trucs à faire. Notamment faire plus de choses en parallèle. Actuellement, j'ai un bout de code euh, qui, fait les, des, qui fait les stats en parallèle, dans le, qui va demander au disque dur ce qui s'est passé en parallèle, et juste derrière, il y a un gros bolton-neck séquentiel qui fait, tout, euh, qui, qui, qui fait tout avec une boucle fort, quoi. Et, euh, et donc bah forcément, on, on, on gagne de la performance à un moment, mais on en perd un peu derrière. Euh, exécuter moins de code si possible, c'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas trop réfléchi à retravailler certaines structures qui existent depuis pas loin de 15 ans dans Mercurel. Euh, il faut revoir l'ordre d'exécution parfois, c'est-à-dire, euh, on peut se rendre compte que dans certains cas, on n'a pas besoin de créer certaines structures, pas besoin de créer une HMAP par exemple. J'ai fait un test, euh, je, je voulais euh, lire le fichier HGignore. Si vous avez déjà fait du git, euh, si vous êtes plus là-dedans, il y a un fichier gitignore qui existe, c'est sensiblement le même principe. J'ai fait un parseur euh, HGignore en Rust, euh, mais en mieux. Ouais, <rire> J'ai fait un parseur de HGignore en Rust, euh, parser le fichier, ça prend une milliseconde. Euh, et après, quand j'ajoute, euh, d'envoyer les résultats dans le nuage map, euh, ça prend 34 millisecondes c'est nettement plus lent, et 34 millisecondes ça se rapproche dangereusement du temps euh, d'exécution complet, de tout HG status qui avait été fait par Valentin. Donc ça veut dire que dans certains cas on peut peut-être faire euh, vraiment bien en se disant « bon ben finalement j'ai pas besoin d'une HMAP pour telle commande, donc je peux passer par une autre façon de faire. » Donc on peut commencer vraiment à se poser sur des problématiques euh, d'optimisation de, de fond, euh, qui sont parfois loin de nos considérations euh, pitonesques. Euh, moins d'échanges entre Python et Rust en général, c'est-à-dire arriver à des points euh, d'entrée qui sont euh, qui permettent à Rust, lui, de créer tous les énormes objets dont il a besoin et de juste euh, redonner au code d'interface Python, d'interfaçage, ou à des fois du code un peu trop compliqué, euh, qui le repassait à Python, mais pour faire moins d'échanges possibles, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc euh, voilà, faire moins d'allocations en général, etc. Et aussi, contourner Python directement. C'est-à-dire que, euh, dans certains cas, on peut totalement euh, créer l'interpréteur de, de, de commandes, donc euh, tout ce qui est les arguments de ligne de commande, etc., faire un binaire juste en Rust, et se rendre compte qu'on a besoin que d'appeler que du Rust, parce que ça a déjà été tout, tout implémenté en Rust, et d'aller tout droit, et de ne pas démarrer Python tout court. Euh, donc forcément, ça bah, irait plus vite, parce que c'est ce qu'a fait Valentin. Euh, mais pour l'instant, on en est très loin, et c'est même pas forcément ce qu'on a trop envie de faire. Parce qu'on est à la pi.fr, euh, on, on est là pour parler de Python, on aime bien Python. Et je ne suis pas là pour dire que ouais, vous devriez abandonner Python, c'est nul, euh, lâchez tout et euh, faites du reste. Euh, même si faites du reste, ça, ça c'est cool. Euh, c'est plutôt que de travailler là-dessus pendant, pendant quelques mois, ça m'a permis de, de renouveler mon appréciation pour Python, ou en tout cas de, de, le, de le voir d'une autre manière. Euh, quand je rageais pas qu'il était single 3d etc., tu te dis, mais en fait, Python, ça essaie de résoudre un problème particulier, qui est que c'est très facile de comprendre ce que fait le code. Quand tu regardes le code d'à peu près n'importe quel autre langage, euh, c'est carrément plus simple de lire en Python. Moi, j'ai lu des implèmes en Python, en C et en Rust, et franchement, l'implème Python a gagné quasiment tout le temps en lisibilité. Ça permet d'avoir quelque chose qui marche très rapidement. Euh, je, on a une idée, on parle de pseudo-code, on dessine un peu des trucs, et boum, on écrit trois boucles et ça marche, quoi ça marche tout de suite et ça permet du coup l'expérimentation énorme dans, dans, dans Mercurial il y a un module il enfin, y, y a un système d'extension qui n'est juste pas possible de faire dans un langage euh, comme en Rust euh, où là il faudrait vraiment définir plein enfin plein plein de points d'entrée etc c'est un travail qui est beaucoup plus long et qui potentiellement a beaucoup plus d'inertie euh, alors que toute cette expérimentation euh, qui a fait de Mercurial l'outil puissant qui est utilisé dans plein de grosses boîtes euh, parce qu'il a ce système d'extension, euh, c'est grâce à Python, c'est clairement. Et honnêtement, bah, ça va plus vite que du reste que tu n'as pas fini d'écrire. C'est un, <rire> un peu aussi pour ça qu'on est là. Euh, donc voilà, je, je vous encourage à, à chercher quelle partie de de Python et quelle partie de Rust si jamais vous avez des problèmes de performance dans les choses que vous êtes faites. Si vous n'avez pas de problème de performance, franchement, euh, je ne peux pas vous dire que faire du Rust ça va changer la vie de votre programme, euh, ça va peut-être changer votre vie en tant que programmeur, mais, euh, mais Python a, aura toujours toujours sa place euh, dans, dans le développement, clairement. Donc si vous vous êtes intéressé pour brancher du Rust dans du Python, euh, on peut en parler. Euh, on a fait des trucs, on a galéré, et ce serait pas mal que vous galériez un peu moins que nous. Euh, et voilà, du coup, merci. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Peut-être une ou deux. Ok. La question c'est, est-ce qu'on a essayé de mettre Python dans Rust, un exécutable Python à l'intérieur de Rust euh, euh, plutôt que d'avoir de, de, Python qui appelle du Rust, etc. Et du coup d'utiliser potentiellement un interpréteur Python écrit en Rust qui s'appelle Python qui existe déjà même s'il est encore incomplet. On y réfléchit, enfin, moi surtout. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa de mettre du... Mais en fait, c'est pas du tout assez complet pour l'instant. Mais ce serait, euh, ce serait potentiellement quelque chose de, to de, de, de, de totalement viable. en fait. Ça nous permettrait peut-être de... de de ne pas avoir tous ces problèmes d'échange et de... C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas assez mature. Et du coup, euh, on ne peut pas le faire. Est-ce qu'il y a une autre question Si vous voulez qu'on parle de, de, de, de trucs plus précisément, on peut en parler après dans le couloir, pas de problème. Ouais. Alors la question c'est euh, comment on fait pour profiler Mercuriel pour savoir quels sont les endroits à améliorer en termes de vitesse. Il euh, y a une option tiret tirer profile dans Mercurial. <rire> euh, et puis après, quand ça, ça suffit pas parce que le profiler, il comprend pas trop les extensions Rust, il y a un truc qui s'appelle PySpy qui est écrit en Rust et qui est, qui est vachement bien. Euh, et puis sinon, bah, tu te rends compte que Rust, c'est quand même un langage qui est très jeune et qui a peut-être des outils qui manquent un peu, donc euh, sinon tu fais des PR sur PySpy pour qu'il soit meilleur. Voilà. Puis sinon, il y a des gens qui se plaignent et qui nous disent ça c'est trop lent, du coup, on, voilà. OK, eh bien merci.